Présentation de la moto 1200 RP, les options, et cette vidéo durera un peu plus longtemps que d'habitude. Donc restez jusqu'à la fin. Sinon vous allez rien comprendre à la vidéo. On appuie sur le bouton qui est ici. Exactement. Vas-y Martin. Voilà. Pour tout verrouiller une première fois. Et alors une deuxième fois pour l'alarme. Parfait. Comme ça la moto là, elle est verrouillée. Et il y a l'alarme, on ne peut pas la voler. Maintenant, avec le petit bouton, la flèche qui est en bas. Encore une fois. Voilà, parfait. Alors, ça c'était la présentation de la clé. Qu'est-ce Tu vas nous présenter maintenant Martin les options qu'elle a. Ah Le GPS. Ah oui, il va falloir mettre le GPS parce que là, il n'est pas branché. Donc, en effet, tout d'abord, avant de partir, pour faire une longue route, on doit placer le GPS à cet endroit. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est que nous allons aller le chercher dans le top case qui se trouve à l'arrière qui s'ouvre et alors ce qui est génial avec ce top case, le soir ou la nuit c'est que ici en dessous, il y a une toute petite lumière qui permet de voir ce que l'on ne peut pas voir dans le noir voilà, et là on va prendre le GPS Voilà, maintenant que j'ai pris le GPS, il n'y a plus qu'à le placer sur son support, comme ceci. Voilà. Alors, on voit un petit truc rouge ici au-dessus. On appuie bien fort jusqu'à ce qu'il disparaisse. Hop, voilà. Le GPS est sur son support. Voilà, quand tu veux. Près de sauf un il doit prendre ton casque ah ouais ça c'est obligatoire et c'est même mieux hein. et donc le est casque connecter à la radio exactement je vais devoir le connecter à la radio au gps ainsi qu'à mon téléphone Alors pour ça eh bien il y a euh, un petit euh, bout de connecteur qui est ici Voilà. Comme ça, que l'on va connecter en appuyant euh, à la fois sur la petite molette et sur le petit point jaune qui est ici. Voilà, nous avons connecté le Sénat Intercom Bluetooth. Et on peut le voir avec sa petite lumière bleue. Et euh, je vais le redéposer, non pas sur la moto, mais plutôt au sol. Comme l'a enseigné mon moniteur, parce qu'en le mettant sur la moto, il risque de tomber et un casque ça coûte cher. Une fois qu'il est tombé, on ne sait plus s'en servir. Alors, maintenant, nous allons évidemment mettre le contact sur la moto sans faire démarrer le moteur pour pouvoir voir les, ce qui se trouve sur euh, le tableau de bord. Alors pour ça, il y a un petit connecteur, il n'y a plus de clé maintenant. Avant on mettait la clé sur le et puis on euh, tournait et ça faisait démarrer. Ben, maintenant plus, il y a un petit connecteur ici, il suffit d'appuyer dessus et hop, tout va s'allumer. Eh ben non, la suite au prochain épisode, on verra si elle s'allumera ou pas, mais à bientôt pour l'épisode.